Et on va faire le plein de la voiture. C'est de l'essence de, de 95. Vous avez filmé sur ma chaîne YouTube. Merci. On a aussi un VPS dans la voiture, mais les moins précis. Fégler. Chacun de notre côté, la clim. Donc, euh, on vous reprend plus tard. Euh, voilà, on est plus dans la ville et on est très bientôt arrivé. Estomper son oeuf, et comme vous l'avez vu, c'est une manuelle. Elle roule bien, elle est très à l'aise dans les petites routes. Qu'est-ce que tu penses de la direction? 300 mètres entrés dans le roc. Prenez la deuxième sortie, puis C'est pas mal. Et tu vois, elle est à l'aise pour les manœuvres. <rire> le Et voilà. Est on est Hop. Voilà. On va vérifier l'extérieur, mais ça a l'air bon. Ça tourne. Alors, le coffre de la Skoda Yeti la place pour mettre ma fève. Euh, voilà les banquettes voilà. voilà pour que ça fasse un grand coffre ouais des crochets il faut fixer aussi les trucs générale enfin, oui, Ouverture générale jusqu'au coffre. Ouais. Et c'est Nous sommes donc dans l'île. Avec ah. des beaux. Le métro est sans sauveur ici. Donc j'avais envie de vous le présenter, on va le faire après euh, être allé prendre un café, euh, au bar à champs, arriver musclé. Alors. Alors voilà, est, on est au WAF, qui est le bar à chiens euh, à Lille. Donc le concept du WAF, c'est que euh, c'est des chiens qui ont été euh, pour la plupart abandonnés ou, ou retrouvés en forêt, par exemple des choses comme ça. Puis euh, ils sont adoptés ici, ils sont un peu sociabilisés et, et à terme ils deviennent euh, entre guillemets les, les points le point central de, du bar. Donc ils ont chacun un nom avec une petite fiche euh, les présenter chaque fois qu'on rentre ils sont présentés dans dans le bar puis alors il y a, y a les, les résidents actuels on va dire les employés actuels permanents exactement et puis alors il y a ceux qui ont déjà été adoptés et qui maintenant sont euh, enfin qui ont été adoptés depuis euh, leur entrée au WAF et là il y a environ 65 chiens qui ont déjà été euh, adoptés depuis euh, le départ donc là par exemple ça c'est. ici il y a un petit carnet pour représenter les chiens qui ont déjà été adoptés, qui, qui sont parfois des. qui reviennent parfois au WAF, euh, qui sont sympathisants du WAF. Et donc pour la plupart ici, il y a environ euh, 5-6 chiens qui... qui sont là euh, au quotidien. Et voilà, qui font, qui font l'aspect le... sympa convivial de ce bar. Merci beaucoup, je vous en prie. Une bonne soirée, merci, vous aussi. Merci j'y arriverai du coup. Bonne oui. soirée Martin, bonne soirée. C'était le bar à chiens. Hein. Alors voilà, on quitte le WAF. D'ailleurs il y a leur euh, camion juste devant, la petite camionnette. Attends Ouais, j'ai fait un crème serré. <rire> On va pas leur abîmer. Dans la commune. Et voilà, on ça, est ça. parti. On est parti. Et maintenant on va faire le métro. Yes. Et le. Tu sais C'est ça. C'est normal. Donc, tout droit, ouais mais il y a des Qui fait quoi mais maman. Qui sur... ça Tu veux lui répondre voilà. Non, non. Oh, c'est dans, la... dans la boîte, hein T'es entendu ça Non. <rire> voilà. Dans l'île, il faut beaucoup s'interposer. Ouais, non, quand même, non plus. Et en même temps, être poli euh, et courtois au volant. À 300 mètres, tournez légèrement à droite, On est sérieux. arrivé au parking. Ça a été un peu dur, faut se carré, mais maintenant, on va aller au métro et on va vous filmer ça. Yes. Ouais. Voilà. C'est parti. À tout à l'heure. Voilà, Marie, notre productrice. Bonne expédition. Parti. Le métro. Le frein, le frein, oui. le frein. Ouais. Alors normalement. Ça, c'est des ascenseurs. Exact. De Ah T'inquiète, t'inquiète. La roule. Le bout du coup, ce n'est pas, je vais aller voir l'autre. Ça commence déjà bien. <rire> ouais. Ouais, si bon, je suis là. Voilà. Le voilà. Quelle ah, bon. direction CHU Eura Santé bon, Je te sors d'abord. Nous revoilà. Je ne sais pas si la cour a y a autre chose à faire <tousse> que de jouer. Ah oui, attends, ce qu'on me fasse, c'est pas l'instant comme moi. On ne fout pas le bon détecteur. Ouais, donc c'est un métro qui est... qui est géré par une centrale. Je euh, pense que c'est informatisé, uh, quoi. Quelqu'un coup, il n'y a pas de contrôleur dans, les... dans les métros. Il y a des détecteurs, en fait, les portes parfois s'ouvrent, si il y a quelque chose qui ou quoi. Il euh, y a des gens qui font la sécurité euh, sur un mais un peu. C'est un peu l'originalité du truc. Il euh, y a une grande fréquence de passage aussi. Franchement, euh, toutes les deux minutes, il y a un métro, c'est assez facile. je sais pas si on... vais montrer peut-être aussi la... la carte, mais c'est assez simple. Il y a que deux lignes qui, euh, qui se croisent, en deux pôles. À Gare Villeflemme, il y a la porte des Postes, là où on est. Ici. Donc c'est pas mal. Euh... C'est assez simple. pour les personnes âgées. C'est va trop géré là-dessus. C'est la là connaissance. Ah, tu es tombé. Et les enfants sont très bien. Les ascenseurs c'est bien, mais bah, c'est bien qu'il y en ait. Ah, faire... Ouais, mais chute. C'était une petite visite pour expérimenter les ascenseurs. Oh, y ça. Donc, tu vas pouvoir expérimenter la fréquence des méthodes. Là. Et là ouais. c'est que tout est à niveau quand tu sors il n'y a, a pas besoin de... Ranger. Ouais, c'est. Bon, c'est mieux fait. Quoi C'est mieux fait Casse-toi, Ouais C'est Ouais. Tu arrives à plus le bouton bas en toi C'est le mauvais bras Non, ça va. Pour deux. On a voulu prendre le métro pour faire une vidéo mais euh, pour voir l'accessibilité du métro. D'accord. Ouais. Alors qu'est-ce que vous pensez ah. en fait c'est quoi le problème bon, ici ils y ont pensé, mais je pense qu'ici c'est l'arrêt de l'hôpital. Ouais, mais on est monté à Oisem, il n'y avait pas. Et on est monté, on a essayé à... Juste l'attention en André, il n'y avait, avait pas beaucoup. Ouais, c'est une bonne initiative de départ, mais c'est dommage que ça. Ah donc il a filmé, il met tout cette vidéo-là, il va partir euh... Là, là c'est pour lui, il a une chaîne YouTube... Euh... C'est quoi ta chaîne Il a des cartes de visite, si vous aimez les, les voitures. Ah oui, bien sûr. Il a une chaîne YouTube sur les voitures. Ah euh... oui, d'accord. Et il fait tout sur les... C'est les transports en fait. Il a l'occasion d'aller voir, comme ça... Euh... Il y a de toutes types de voitures, si vous cherchez une voiture, ce qui peut être intéressant, il donne des analyses ouais. sur ah, le confort et tout ça. Donc il faut euh, taper le nom de les la chaîne et vous trouvez facilement euh, le produit que Martin a, a filmé, monté et commenté à chaque fois, c'est ton analyse. Hein, sur si on a besoin, euh, besoin oui. d'une voiture et tout. Euh, ouais. regarder, ça peut aider à... Ouais. Il met le modèle de la voiture, c'est ça hein Oui. Le modèle de la voiture, le confort, euh, si c'est pratique, si c'est bruyant, si ouais. Après, si vous avez les voitures de sport, il y a les voitures de sport, les voitures, sport, les voitures aménagées aussi. C'est ça, hein Oui. Un peu tout. Et là, Et là, cette vidéo-là, elle illustra. Cette vidéo-là, elle y sera si vous êtes d'accord D'accord. Pour mettre la partie où vous apparaissez dans la vidéo oui, ouais, si vous regardez, vous y serez si sans doute. Alors ben ici On va vous Soir. envoyer des emails. Ouais, moi je suis de Lille et euh, Martin il est de Belgique. Ah c'est un Belge. C'est un, Belgique, un voisin. Ouais. Ah, voilà. Ils sont sympas. Flamand ou Wallon Wallon. Voilà. Bien ça va avec les wallonnais, ça va, on s'en va très bien. Avec les flamands, ça, Ils font la gueule le matin, les wallons. Hein, les flamands. Hein. Et il faut arriver à 5h30 le matin, sinon ils font la gueule. Hein. C'est ouais. pas comme les wallons, ils sont souples comme nous, non Vous trouvez ouais. pas C'est oui. vrai oui. ravi de vous connaître. Vous êtes un homme bien. D'accord Je vous souhaite une belle soirée. Un bon week-end surtout. Mouille que vous, merci. Merci. Voilà. Allez, bon amis. Allez, bonne soirée. Bon, vous laisser là et on vous reprend plus tard. Yes. Petit panorama de la gare. Et je trouve, si, c'est bon. Alors le métro. Euh, Alors le métro. Un long fleuve tranquille, hein, comme d'habitude. Oui. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé On va euh, te dire ça. On va, y on va être reparti vers. Euh, au Thigny, euh, la Louverneur voilà et c'est Siméon qui conduit euh, on va s'arrêter euh, dans, dans dans un quart d'heure, une heure pour manger euh, je vous reprends là-bas là. on va vous filmer le capot euh, de la scodailleté je crois que vous mettez dans fait une vidéo, c'est pas. Mais... Vas-y, tu peux répéter Non, mais batterie, moteur, puis liquide de froidissement, je pense que c'est là. Ou alors c'est, ouais, les trucs de live. Voilà. Et voilà, il y a moteur. Ceux qui s'y connaissent plus, c'est par voir au ralenti. Et... On repart, et on vous reprend à la maison. Euh Le coin la nuit, vous l'avez jamais vu. voilà l'arrivée Alors, qu'est-ce que t'en as pensé de ce petit road trip Bah petit, petit, euh, on était quand même grand Un hein, ah, Petit, ah, petit. <rire> Et bah c'était bien agréable de conduire cette voiture <rire> Même si je suis fatiguée maintenant <rire> Et pour Martin, le passager C'était bien C'était bien aussi C'était vraiment Formidable! Merci à vous! Et merci à Nathalie qui nous a prêté cette voiture! Ouais, c'est vrai, merci! Oui, oui. Voilà! Différence en termes de confort! Ouais. Voilà! A bientôt! bientôt.